de l'association Hop l'obsolescence programmée et Fred Bordage de Green Haiti. Euh, donc on va on va discuter pendant une, une petite demi-heure environ, effectivement de ces moyens de résister à l'obsolescence programmée, quelle qu'elle soit. Alors évidemment euh, on va on va commencer par, par revenir sur cette notion d'obsolescence programmée, parce que même si maintenant le terme fait partie des discussions quotidiennes quasiment, il faut quand même repréciser en quoi ça consiste et quelle, quelle réalité ça recouvre dans différents périmètres. Et donc j'ai proposé à Laetitia de directement rentrer dans le, dans le vif du sujet pour, pour revenir sur la notion. Alors l'obsolescence programmée, ça désigne les stratégies qui vont viser à raccourcir la durée de vie d'un produit pour faire en sorte d'en racheter toujours plus et plus neuf. Donc, euh, d'après nous, l'obsolescence programmée, ça peut prendre trois formes. L'obsolescence technique, qui va être, sur le cas d'un ordinateur ou d'un smartphone, le fait de ne pas pouvoir changer sa batterie facilement, par exemple. Euh, ça va être aussi de l'obsolescence esthétique. Alors là, c'est tous les effets de mode, de design, pour faire en sorte de renouveler toujours et de donner envie de renouveler. Donc, il y a... On voit bien un partage des responsabilités entre le consommateur et le fabricant, et le distributeur. Et puis la troisième qui nous intéresse plus ici peut-être encore, c'est l'obsolescence logicielle. Donc euh, on va parler ici des mises à jour qui font euh, parfois ramer les, les téléphones, euh, voilà, toutes ces, ces, ces stratégies. Euh, la, la notion d'obsolescence programmée ça a été inventé dans les années 30, c'est pas nouveau. Euh, pour autant, pourquoi aujourd'hui ça devient un problème C'est aussi parce que, même si ça peut être source de croissance économique, c'est aussi source de beaucoup de pollution et de déchets et c'est pour ça que c'est un enjeu aujourd'hui qui est très important et qui ne peut pas perdurer. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de tirer vers la durabilité et la réparabilité de l'ensemble des produits. Oui, et c'est ce qu'évoquait aussi Philippe juste, juste avant, en parlant des impacts de notre système numérique, il citait les terminaux et la problématique de, de leur durée de vie, et aussi la conception logicielle. Si on va un petit peu plus en détail sur ces impacts, rapidement, malgré tout, Fred, je sais que tu as travaillé beaucoup sur ces questions-là, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être concrets, en fait D'accord, bah, juste pour boucler avec la conférence d'avant, je vais vous donner trois chiffres clés. Sur les gaz à effet de serre, je crois qu'il a déjà été cité, je suis arrivé un peu tard, c'est 2% de gaz à effet de serre anthropique, des émissions anthropiques. Sur euh, l'épuisement des matières abiotiques, des ressources naturelles non renouvelables, le numérique, on n'a rien qui nécessite autant euh, de matières premières. Je vais vous donner un chiffre, le sac à dos écologique d'une puce euh, qui pèse 2 grammes, c'est 32 kilos. C'est un ratio de 16 000 pour 1. Il n'y a quasiment rien qu'on fabrique qui nécessite autant de matières premières et d'où euh, la conférence de... Juste avant. et puis euh, sur les déchets bah, on produit à peu près un peu plus d'une vingtaine de kilos euh, chacun chaque année, chaque Français et Française et on estime qu'il y a à peu près 70% au niveau mondial qui font l'objet d'un trafic euh, c'est suivi par Interpol tellement c'est grave Donc on imagine un peu l'impact pour revenir sur, euh, sur les services numériques Globalement le problème il est lié à la fabrication. Donc pas, comme je n'ai pas suivi toute la conférence d'avant, je ne sais pas si ça a été cité comme ça, mais aujourd'hui le problème il est essentiellement dans la fabrication des équipements qu'on utilise et un petit peu dans la phase d'utilisation et notamment dans la fabrication d'électricité. Je crois que tu avais étudié le cas de, du MacBook, par exemple, à partir d'un finalement à partir de combien d'années d'utilisation c'est vraiment l'utilisation qui pèse plus lourd que la production? Alors si on prend l'indicateur gaz à effet de serre, euh, en fait, la fabrication d'un ordinateur portable, pour le coup, là, c'était un exemple de MacBook Pro 2015, euh, ça émet 100 fois plus de gaz à effet de serre qu'un an d'utilisation en France. Et donc, pour avoir le même type d'impact sur la phase d'utilisation, il faudrait l'utiliser 100 ans. Donc, on voit bien que l'enjeu, il est de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps, clairement. Alors, Laetitia, tu évoquais okay, un autre type d'obsolescence programmée qui est l'obsolescence logicielle. Cette fois-ci, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples là-dessus Ça nous permettrait aussi d'en savoir un petit peu plus sur ce que fait l'association HOP. Oui, alors, si, là, finalement, nous, à l'association HOP, on plaide pour l'allongement de la durée de vie des produits en général et un on lutte contre un phénomène global d'obsolescence accélérée. L'obsolescence programmée, dans son sens strict, elle est définie maintenant par la loi. C'est un délit depuis 2015. Donc euh, nous, on a constaté des cas euh, d'obsolescence euh, vraiment après un travail d'enquête approfondi sur les imprimantes et euh, sur euh, les téléphones, en l'occurrence les, les iPhones. Donc euh, c'est pour ça qu'on a mené deux plaintes en septembre et en décembre, donc ça fait très peu de temps. Et pour autant, le procureur de la République a déjà ouvert les deux enquêtes parce qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter d'obsolescence programmée dans ces cas-là. Alors on parle par exemple des puces dans les imprimantes qui détecte que le niveau d'encre est trop bas et vous demande impérativement de changer la cartouche. Et nous, on constate qu'il y a 20 jusqu'à 40 voire 50 d'encre dans, dans, la, dans la cartouche. Et ce qu'on considère abusif parce qu'il euh, faut savoir que l'encre, ça coûte plus de euh, 2000 euros le litre. Donc ça devient très vite très cher aux consommateurs. Et puis sur les Apple, on a, on a constaté des ralentissements des téléphones dû aux mises à jour et euh, donc euh, ce qui nous a posé problème notamment parce qu'on constate que c'est au moment où il y a un nouveau téléphone qui sort mais après nous on n'est pas euh, voilà anti apple etc on pense que euh, apple a été toujours au fer de lance dans l'innovation et ce qu'on veut c'est qu'aujourd'hui si on veut les pousser pour leur faire comprendre que l'innovation d'aujourd'hui c'est dans la durabilité c'est dans le fait de créer des logiciels et des appareils qui vont accompagner la durée dans le temps donc, c'est vraiment ça le message. Et, euh, et ce n'est pas de, forcément de diaboliser, mais c'est de pousser tout le secteur euh, vers des progrès parce que, d'un point de vue écologique, on ne peut plus se permettre d'être dans des boucles euh, linéaires d'obsolescence accélérée, toujours plus accélérée. Et pour bien comprendre ce que, ce que ça recouvre, l'obsolescence programmée ou accélérée logicielle, euh, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail du, du deuxième exemple, celui des, des iPhones mmh. euh, Oui, dans... dans le, et l'histoire des mises à jour. Euh, vous, vous avez travaillé à partir de témoignages, notamment. Alors, et en fait, sur qu -ce le... Qu'est-ce qu ouais. que ça révèle dans le cas d'Epson, on a fermé une enquête. Et dans le cas d'Apple, on a rebondi sur notamment les propos d'Apple suite à une étude américaine qui a démontré qu'il y avait vraiment un problème de ralentissement des téléphones. Euh, ensuite, Apple a déclaré en effet ralentir ses téléphones avec des raisons techniques euh, comme quoi ça allait allonger la durée de vie du produit. Soit quoi nous, on pense que c'est absurde. en fait. C'est comme si on, on, du jour au lendemain, on vous bridait votre voiture à 50 km h en vous disant qu'elle va durer plus longtemps. Bien sûr, en fait, cette voiture, vous n'allez plus forcément l'utiliser si vous avez besoin de rouler en dehors de la ville. On a un téléphone portable. Nous, on a constaté que les ralentissements allez avoir des impacts sur l'ouverture des applications, même sur l'utilisation du clavier. Et donc, finalement, ça va vous pousser à changer de téléphone parce qu'il va être inutilisable. Et euh, donc, finalement, soit vous faites la mise à jour et vous vous retrouvez avec des gros ralentissements, soit vous ne faites pas la mise à jour et vous risquez d'avoir des problèmes de sécurité sur votre téléphone. Donc, vous êtes un peu pris en étau et c'est ça qu'on dénonce, surtout que là, c'était sur des téléphones qui sont sortis il y a deux ans, même pas. Donc, euh, vraiment, on a un problème de, de durée de vie du téléphone. Et ensuite, quand on a porté la plainte, on a fait un formulaire en ligne pour que les personnes qui, euh, qui euh, se sentaient victimes de cette obsolescence chez Apple puissent nous écrire et nous décrire le problème. On a eu plus de 8000 Témoignages. Sur l'affaire Epson, on a eu aussi énormément de témoignages. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème de fond, qu'il y a une insatisfaction et que cette insatisfaction, il faut bien l'entendre et y répondre. Et euh, si, on, si on rentre dans les détails plus techniques de l'obsolescence logicielle, euh, par quel procédé ça passe Alors, il y en a plein, mais globalement, on peut en retenir trois compte tenu du temps dont on dispose aujourd'hui. Euh, le, le premier mécanisme, c'est le phénomène d'obésiciel. Donc, à force d'empiler des couches de framework et d'objets prédéveloppés les uns sur les autres, on finit par avoir ce phénomène d'obésiciel qui fait ralentir au fil des mises à jour. Les smartphones, mais aussi les ordinateurs, on a un chiffre clé, c'est qu'il faut 115 fois plus d'octets qu'il y a 20 ans pour faire la même chose, pour, faire, pour délivrer le, le, la même unité fonctionnelle sur une page web. Il faut 114 fois plus de mémoire vive sur le couple Windows Office, qui a à peu près 15 ans, pour écrire le même texte. Donc 115 fois plus de mémoire vive en 15 ans, on peut se poser des questions. Donc, Ça vraiment, ça, ça témoigne du phénomène d'obésiciel, qui notamment a déjà été développé, enfin, c'est connu en 1991, un chercheur, M. Wirtz, a écrit la loi qui dit que le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère. Ça fait juste... 25 ans qu'on le sait, sauf que nous on a mis des chiffres dessus pour témoigner de ce phénomène d'obésiciel. Donc ça c'est le premier, vous mettez à jour votre smartphone, ça rame. Le deuxième c'est que bah vous ne mettez pas à jour votre smartphone, et donc c'est le cas épineux de la mise à jour des, ou pas des iPhone 6. Si vous ne mettez pas à jour votre smartphone, euh, il n'est plus protégé des failles euh, de sécurité, et donc euh, bah le, logiciel, euh, pardon, le smartphone, euh, l'ordinateur ou euh, tout équipement euh, électronique n'est plus exploitable parce qu'on a peur de se faire piquer son numéro de de carte bleue ou euh, ses données, euh, les données de son entreprise. Donc, ça, c'est le deuxième, euh, deuxième mécanisme. Et le troisième mécanisme, c'est celui de l'incompatibilité. Vous sortez un nouveau format de fichier euh, qui n'est pas forcément compatible avec les anciennes versions du logiciel, de, du même logiciel, traitement de texte ou autre. On l'a vu quand OpenXML est sorti il y a quelques années. Et du coup, bah, vous devez racheter des nouveaux logiciels euh, qui, souvent, sont plus gourmands en ressources. Et résultat, vous, vous arrivez à, pour simplement ouvrir un fichier, racheter un nouveau logiciel, racheter un nouveau smartphone ou un nouvel ordinateur, simplement pour pouvoir continuer à faire ce que vous faisiez avant. Donc ça, c'est les trois mécanismes principaux. Il y en a évidemment plein d'autres qu'on n'a pas le temps de développer. Et donc, du coup, en décryptant ces trois mécanismes, ça nous emmène tout doucement vers des possibilités de, de, de résolution de, de ces problèmes. C'est ce sont des sujets sur lesquels tu travailles, sur, sur des cas, j'imagine, très concrets. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu quelles peuvent être des, des stratégies de contre-obsolescence ou, ou en tout cas de limitation de cette obsolescence donc, donc en France, il y a un collectif qui s'appelle le Collectif Conception Numérique Responsable qui regroupe tout type d'entreprises, d'organisations privées publiques, des agences web, des ESN, des donneurs de d'ordre, etc. Et euh, l'idée c'est de concevoir de façon responsable des services numériques, donc on applique le prisme de l'éco-conception, euh, qui est une méthodologie standard au niveau international, c'est ISO 14062, pour réduire les impacts environnementaux. Mais on greffe aussi dessus tout ce qui est accessibilité numérique, respect de la vie privée, donc euh, on essaye de, de traiter les trois piliers du développement durable, people, planet, profit. En même temps, avec la même démarche, de façon à produire des services numériques qui soient globalement plus responsables, que ce soit en termes d'empreinte environnementale ou de performance sociale. Et donc cette démarche elle fonctionne bien, et on a des retours d'expérience qui montrent, sur des cas concrets en fonctionnement, des sites web sur lesquels ou des services en ligne sur lesquels vous pouvez vous connecter, on va jusqu'à réduire d'un facteur 700 l'empreinte technique. Donc évidemment, quand on réduit d'un facteur 700 l'empreinte technique, ça veut dire qu'il faut 700 fois moins de puissance. Donc là, c'est des octets sur un site sur la SNCF allemande, la Deutsche Bahn, euh, mais ça peut être aussi simplement moins de puissance, et donc on va pouvoir conserver plus longtemps son smartphone ou son ordinateur, et donc on ne va pas déclencher par le phénomène d'obésiciel l'obsolescence accélérée du terminal. C'est bien, tu surenchéris par rapport à ce que disait Philippe dans l'intervention précédente, qui espérait un facteur 100, je crois, et là, on est, en fait, finalement, on a une marge de manœuvre qui est énorme. J'ai même un facteur 2000, en fait. Euh, C'est simplement, on a fait disparaître un site web au profit d'un mail mensuel c'est un comparateur de prix, et quand on regarde le fonctionnel de l'application, ben finalement, avant on demandait aux utilisateurs du comparateur de prix de se connecter tous les jours pour aller voir avec leur petit cerveau, détecter s'il y avait des seuils qui étaient déclenchés ou pas, dépassés, euh, finalement, on a fait disparaître le site web, et quand il y a un seuil qui est dépassé, il y a une alerte mail qui, euh, qui est poussée auprès de l'utilisateur, et si ce n'est pas le cas, on lui fait un récap mensuel. Résultat, on a un mail de quelques dizaines de kilo octets qui est envoyé, et ça s'arrête là. Et les, et les utilisateurs sont super intéressés par la low-tech, parce que c'est simple, ça marche partout, ça va vite et c'est efficace. Et, et à l'inverse, quelles sont les résistances que tu rencontres, que vous rencontrez dans, dans ce travail Alors, moi, la principale résistance que je rencontre sur des dossiers, donc c'est des gros dossiers, hein, c'est des sites web, euh, c'est par exemple le poste de travail euh, métier critique d'une banque avec 40 000 utilisateurs de la banque de détail qui s'y connaît tous les jours. C'est le dixième plus gros site web français, donc c'est critique. Hein. Et les principales résistances qu'on a, c'est que souvent, euh, on prend le sujet par l'angle technique. Et il faut le prendre par langue technique, c'est intéressant, mais les leviers sont d'abord à sur le fonctionnel, sur le métier. Euh, faire du gras bio, c'est super, il est bio, sauf que quand on veut faire un régime, ça sert à rien. Quoi. Et euh, le problème, c'est que souvent, c'est vu comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de dégraisser fonctionnellement des services numériques trop gras fonctionnellement, on demande aux TECOS de faire le job, sauf qu'ils font du gras bio et c'est super, hein, ils le font, mais ça sert à rien quand on veut faire un régime. Et donc euh, cette incompréhension de, de, de la vision globale sur le sujet, elle bloque, les, on n'atteint pas les leviers tels qu'on pourrait les atteindre aujourd'hui. Souvent on a des leviers des fois 4, fois 5, enfin on peut diviser d'un facteur 4 ou 5 très facilement l'empreinte. Et on se retrouve avec des 20-30% de gains parce qu'on n'a pas pu agir en, en amont sur l'aspect métier et fonctionnel. J'en profite pour euh, vous préciser, parce que je ne l'ai pas fait au début, que vous avez un, un lien qui s'affiche là en bas de l'écran, euh, vers un document sur lequel on a, on a noté quelques références supplémentaires, et notamment les, des, des liens vers les exemples que tu, tu évoques. Donc, euh, frama.link slash api-op. Voilà. Euh, en parlant de solutions, on, on va réélargir un petit peu le, le spectre. Euh, Laetitia, à travers Hop, quelles, quelles sont, vous, les solutions que vous essayez de pousser en termes d'action politique, juridique, j'imagine, mais peut-être pas que oui, l'association HOP, heureusement, ne fait pas que pointer du doigt les mauvais exemples, même si c'est important. Euh, on fait beaucoup de travail de, de fédération parce qu'on pense qu'il faut vraiment euh, montrer qu'il y a un vrai élan pour la durabilité, la réparabilité. Donc on fédère le maximum de citoyens pour pouvoir influencer les décideurs publics et privés. Donc là, on est très mobilisé sur la feuille de route économie circulaire. Et puis euh, on, peut, on, on essaye d'engager aussi les industriels. On voit bien que finalement, l'obsolescence programmée dans le logiciel pose beaucoup de questions et c'est vraiment un enjeu d'avenir parce qu'on peut faire des efforts sur le matériel de façon relativement facile. Si on regarde un Fairphone, vous pouvez changer facilement la vitre, vous pouvez changer même l'appareil photo, la batterie, etc. Mais qu'est-ce qui pose vraiment problème C'est euh, finalement le logiciel. Parce que si dans deux ans, dans trois ans, vous n'êtes plus à la page avec les mises à jour, etc., peut-être que l'utilisateur va vouloir se débarrasser de son, de son téléphone. Donc ces questions-là sont vraiment importantes. Et l'autre enjeu, c'est sur euh, finalement les objets connectés, parce que maintenant, des objets qu'on avait l'habitude d'être low tech, comme je sais pas une machine à laver, où il n'y avait pas besoin beaucoup de, de connectique, enfin, de logiciels, etc. Aujourd'hui, on voit des pavés numériques un peu partout. Alors ça peut avoir un effet positif, ça peut vous permettre de mieux peut-être vous guider à entretenir votre produit, à mieux réparer en vous disant où est-ce qu'il y a un réparateur à côté de chez vous, à localiser où est-ce que vous allez pouvoir acheter une pièce détachée, pourquoi pas Après il va falloir vraiment faire une analyse approfondie pour savoir si les gains espérés sont supérieurs au niveau écologique, le fait de mettre un petit peu du numérique comme ça un peu partout là où il n'y en avait pas avant. Euh, par contre quand on a aussi une machine à laver par exemple et que maintenant on a un pavé numérique, Bon, si euh, c'est euh, comme ça, après tout, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on ait au moins un affichage du cycle, de, de, de le cycle de la machine à laver, qu'on vous indique un peu comme sur une voiture, on vous indique le kilomètre, les kilomètres euh, utilisés de la voiture, qu'on vous indique les cycles de la machine à laver. Parce que comme ça, ça va permettre quoi Ça va permettre de pouvoir lui donner un, une valeur dans le réemploi notamment. Vous allez revendre une machine à laver, vous, aurez, vous saurez combien de cycles elle a déjà donc c'est des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément difficiles à mettre en place, mais qui vont permettre d'avoir de, des indicateurs fiables et qui vont nous permettre ensuite d'avoir tout un faisceau d'indices pour mesurer, évaluer la durabilité des produits. Et c'est ça aussi que le numérique peut permettre. Nous, à HOP, par exemple, on, cette année, on va créer une plateforme euh, produits durables qu'on va améliorer pour permettre une véritable évaluation de la durabilité des produits grâce à différents critères comme la réparabilité, la, la robustesse, euh, les pièces détachées, enfin, tout un, un, indi, un faisceau d'indices qui va nous donner une note de durabilité qui va permettre de guider l'achat durable. Moi, je veux acheter un produit durable demain, j'achète lequel J'ai pas d'information. Donc nous, on plaide pour un affichage de cette durabilité, par exemple. Il y a beaucoup de solutions, et le numérique en fait partie, mais il fait aussi partie des grands enjeux pour ne pas asservir les gens à leurs produits, mais au contraire, les aider à être indépendants vis-à-vis -vis de ces produits. Juste pour boucler, si c'est la dernière intervention, sur les, sur les objets connectés, je trouve que comme on est sur les lapidaises, je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'API ouvertes sur les objets connectés, par exemple, ou standard, standard et ou ouverte d'ailleurs, pour permettre d'allonger la durée de vie de ces équipements un peu comme on peut le faire aujourd'hui sur un logiciel open source qui, parce que son code source est ouvert, on va pouvoir le maintenir. S'il y a un réel intérêt au niveau mondial, il y a une communauté, quoi qu'il arrive, qui le maintiendra, qui le fera évoluer. Aujourd'hui, si mon objet connecté X ou Y a une API standard, propriétaire, euh, enfin, pardon, propriétaire non ouverte, euh, bah, il devient con, quoi, très vite, à partir du moment où on ne le met plus à jour. Et donc il y a des enjeux liés aux API qu'on n'a pas développés lors de la table ronde, mais qui sont, euh, qui sont énormes. On s'attend à avoir 50 à 75 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2020, euh, s'ils parlent tous leur propre langue et qu'ils ne veulent pas partager avec nous leur sémantique on va avoir des gros soucis d'où euh, l'intérêt par exemple d'avoir une API ouverte et standard à minimum ouverte et si possible standard quoi. Alors il y a peut-être des réactions justement par rapport à ce dernier point euh, si vous avez peut-être des commentaires ou des choses à ajouter ou bien sûr des questions pour nos deux intervenants je pense qu'on a un micro qui est prêt à circuler Oui. Bonjour, c'est juste pour revenir sur ces histoires d'obsolescence programmée. Euh, parce Ici, j'ai un iPhone 6 Plus euh, qui fait partie des listes des soi-disant iPhones euh, d'obsolescence programmée. Mais en fait, ce n'est pas de l'obsolescence programmée, c'est qu'il y a un défaut dans la batterie. Et c'est quand même un iPhone qui a 6 ans, que je n'ai pas upgradé, et que euh, la batterie ne marche plus. Mais ça n'existe pas les batteries qui marchent 10 ans ou 20 ans, etc. Là, j'ai un iPhone 5 il a 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Euh, il marche encore parfaitement, j'utilise Spotify toute la journée dessus. Euh, l'obsolescence programmée c'est aussi de, de la part d'Apple de faire des, des, des appareils de qualité puisque ça fait 30 ans que 25 ans que j'entends du Apple bashing euh, constamment, j'ai jamais entendu autre chose dans les médias que du Apple bashing et Apple fabrique quand même des, des produits de qualité qui durent longtemps le, le, le point c'est on est tous d'accord, Apple fabrique des produits de qualité le problème c'est qu'il il intègre des mécanismes d'obsolescence comme le fait de souder la batterie comme le fait de souder la batterie. Euh, quand on est geek, et qu'on sait lire en anglais, on va voir le, le manuel sur iFixit, et on est geek, on n'a pas peur, on ouvre son smartphone, mais le grand public ne sait pas le faire. Par ailleurs, ne pas mettre à jour son smartphone pour qu'il ne se mette pas à ramer, parce que là, c'est vraiment un cas, on a plus de 8000 témoignages qui le disent, quoi. littéralement partout dans le monde, des millions de témoignages. Euh, le grand public, lui, il ne sait pas, je veux dire, 99% des utilisateurs, ils mettent à jour parce qu'on leur demande de mettre à jour, ils ne savent pas faire autrement. Et il ne faut pas oublier que dans la salle, là, on a des super TECOS, globalement, mais que le grand public n'a pas du tout le même niveau de, de compétences techniques et qu'il clique quand on lui dit de mettre à jour, il s'arrête là. Et un iPhone 5 qu'on aurait mis à jour euh, jusqu'au bout euh, et, et dont la batterie est soudée, euh, clairement il y a de l'obsolescence programmée. Oui mais parce que tu ne l'as pas mis à jour, parce que es un, es un, mais il faut se mettre à la place du grand public. Le grand public il clique quand on lui demande de mettre à jour. Donc, euh, bonjour, j'aurais une question. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé du fait euh, de consommer. Donc, Est-ce que le fait de vivre dans une société de consommation avec euh, des biens en, en abondance, bah, ça favoriserait pas le développement de, de, de l'obsolescence programmée D'avoir euh, toujours des biens et tout ça et Le fait de vivre dans une société primitive bah, sera plus avantageux Parce que il nous enfin, En gros, il ne favoriserait pas le, le fait de faire perdre de l'argent à, à ces personnes. Alors... C'est une question importante, à part entière. En fait, euh, il ne faut pas le prendre comme ça, je pense, parce que sinon, on continue en disant, bah, de toute manière, voilà, euh, on ne peut rien faire euh, et on continue droit dans le mur, en fait. Je crois que Philippe Bewick a fait un bon exposé. Donc, on peut vraiment, en fait, ça donne des, de, de l'énergie voilà, pour créer des nouvelles choses parce qu'on n'a pas le choix. Et euh, vraiment, là, il y a quelque chose d'intéressant à développer pour les entreprises. Il y en a qui sont pionnières, d'ailleurs. Nous, on a créé un club d'entreprises engagés pour des produits durables et réparables. Et c'est les entreprises, elles sont, elles sont très prospères. Elles font, tous les jours, elles arrivent à se développer. Pourquoi Parce que finalement, déjà, elles se parlent à des consommateurs qui veulent avoir des solutions en termes de produits durables et réparables. Nous, aujourd'hui, on fédère plus de 20 000 personnes. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qu'il y ait une demande et puis dans les modèles économiques c'est vraiment ça qu'il faut la réfléchir il y a quand même déjà des pistes de solutions sur l'économie de la fonctionnalité l'économie de l'usage, plutôt que d'avoir un produit que vous achetez qui est obsolète, vous le jetez ça fait un beau déchet et puis on n'en parle plus euh, non, il faut vraiment penser dans, dans une économie circulaire où un produit va avoir plusieurs vies il faut l'accompagner dans ces dans vies nombreuses avec du réemploi de la réparation et tout ça derrière aussi c'est des emplois, donc euh, il y a vraiment une économie à repenser qui se dessine déjà aujourd'hui et puis voilà, les, le, le logiciel aussi va faire peut-être partie de, des solutions si on peut plus facilement mutualiser etc ça peut être des pistes d'économie de, euh, vraiment intéressantes tout en accompagnant l'allongement et la durabilité et la réparabilité des produits La question, la remarque, c'était ça veut dire que numérique et durabilité, on ne peut pas les associer C'est un ou une oxymore, je ne sais plus comment on dit. C'était la question. Le numérique et la durabilité, on peut les associer, comme l'a montré Frédéric Bordage. Il y a aujourd'hui des techniques pour rendre les logiciels moins « gras ». Et puis, pour un certain nombre de produits, il faut quand même se poser la question de si on a besoin d'acheter du neuf. Est-ce qu'on a, est qu a besoin de la dernière appli la plus « jolie entre guillemets » Est-ce qu'on ne peut pas se tourner vers du low-tech donc, euh, mais dans, dans le numérique il y a aussi des solutions aujourd'hui j'ai parlé d'éco-conception en fait c'est vraiment un standard international ISO 14062 c'est la méthodologie qui permet euh, justement euh, de travailler sur la durabilité du numérique, l'idée par exemple c'est de créer, je donne un exemple euh, parmi tant d'autres, hein, une plateforme de covoiturage on va regarder tous les équipements numériques du smartphone, de l'utilisateur de la plateforme jusqu'au serveur euh, du système de covoiturage, les fibres optiques entre les deux, etc. on va faire le bilan des impacts directs et puis on va faire aussi le, le bilan de ce qu'on appelle les impacts évités. Et si le bilan est globalement positif, ça veut dire que le numérique peut nous aider euh, à aller vers une société plus durable. Mais il est clair que ça ne sera jamais une solution, euh, ça n'est qu'un moyen, ce n'est pas une solution magique. L'enjeu enfin, aujourd'hui de société, il est de comprendre qu'on a un super outil, le numérique, mais qu'il faut l'utiliser à bon escient en appliquant des méthodologies existantes comme l'éco-conception pour s'assurer que quand on vend un nouvel objet connecté vert entre guillemets, euh, ils fassent vraiment le job. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vous vend plein d'objets connectés, plein de solutions numériques qui paraît-il sont bonnes pour la planète, mais personne n'a jamais vérifié en, en appliquant des méthodes d'analyse de cycle de vie ou la méthodologie d'éco-conception. Donc ça peut, être dur... ça peut nous aider à construire une société durable. Encore faut-il appliquer des méthodologies sérieuses pour, pour s'en assurer. Et allonger la durée de vie des produits quoi qu'il arrive. Encore une question Bonjour. Alors, Apple fait depuis l'iPhone 4, euh, où on peut plus changer cette, la batterie du téléphone, et ça a ramené tous les autres vendeurs de téléphone à faire ce même système de souder la batterie, comme vous dites. Et Est-ce que vous pensez que, même avec vos plaintes que vous faites aux fabricants, il y aura justement un jour un changement de, de, de celui-ci. Oui, ça, on peut l'espérer, en effet. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on ne fait pas spécialement du Apple bashing. Enfin, là, c'était un exemple concret parce qu'on avait assez d'éléments pour porter une plainte. Mais bien sûr, toute la téléphonie est concernée. Il y a bien pire qu'en euh, matière de, de durabilité. Après, sur... Euh, euh, Est-ce que... Euh, euh, alors... bah, pour, pour le reste... Pour, pour le reste de, de, de la réponse, en fait, on a déjà des solutions. Si Fairphone y arrive, Fairphone, c'est même pas 100 000 unités par an de fabriquer. Ils n'existent pas pour leurs fabricants en Chine. Euh, si eux, ils y arrivent à avoir des batteries amovibles, à avoir des capteurs photo amovibles, à avoir des smartphones qu'on ouvre sans même un tournevis, pourquoi Samsung et Apple avec le, la puissance économique et le nombre d'ingénieurs et leur savoir-faire technique, ils n'y arrivent pas. La question, elle est là. C'est parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Et encore une fois, euh, c'est pas de l'Apple bashing, hein, c'est tous les... Effectivement, comme vous l'avez dit, tous les fabricants de smartphones, ils n'ont pas intérêt parce qu'ils en vendraient moins, tout simplement. Hein, c'est... Alors juste, Je me suis perdue dans ma parenthèse, mais je voulais euh, compléter sur ce point. Euh, Aujourd'hui, il y a des avancées réelles qui se font parce que tout euh, ce mouvement autour de la durabilité, ça permet quand même d'avoir des impacts. Euh, déjà, on a eu une loi en 2014 qui a dit qu'il fallait afficher la, dura... la... la disponibilité des pièces détachées. On a une, euh, une norme euh, volontaire en Europe qui demande la movibilité des, des batteries, qui n'est pas forcément respectée euh, sur euh, certains fabricants, mais qui, justement, grâce à tout ce bruit, est en train d'évoluer. Là, on a euh, justement aux États-Unis euh, des, euh, des annonces dans ce sens pour rendre obligatoire la movibilité des batteries. Ça, c'est très important parce que, comme on nous le disait, on nous le rappelait, euh, une batterie, ça n'a pas une durée de vie indéterminée, donc il ne faut pas que la durée de vie de la batterie égale la durée de vie du téléphone, ça serait désastreux, donc il faut pouvoir changer sa batterie quand elle est en fin de vie. C'est complètement normal. Et puis, au niveau européen, euh, par exemple, il y a eu un rapport en 2017, en juillet 2017, qui a été voté et qui comprenait notamment des éléments sur la réparabilité, les batteries, etc. Donc, tout un, un, un faisceau d'éléments qui vont permettre d'allonger la durée de vie des produits grâce aux pièces détachées, à la réparabilité, etc. On voit bien que c'est un sujet qui bouge en Europe, dans le monde, aux états unis en France, avec la feuille de route économie circulaire. Et c'est le fait aussi de faire un, un lobbying citoyen qui permet ces avancées qui vont pousser tout le marché à aller dans cette direction, on l'espère. Oui bonjour, Donc, euh, on s'est focalisé sur des constructeurs américains type Apple, mais là actuellement la déferlante elle est plutôt des, auprès des constructeurs chinois, on nous parle euh, récemment de l'arrivée de smartphones à 10 gigas de RAM, c'est vraiment énorme, à 512 gigas de stockage, par contre, il y a une véritable opacité sur les technologies et les méthodes mises en œuvre, notamment au côté environnemental, par ces nouveaux constructeurs chinois. Qu'est-ce que vous pouvez plaider par rapport à ça Alors, sur, notamment sur les matières, je pense que ça a peut-être été, ah, peut été évoqué par Philippe e. Weeks. Il y a aux états unis le Conflict Free Mineral Act qui vise à s'assurer que les fabricants n'utilisent pas des minerais des conflits. Euh, et donc en Europe, il y a euh, un certain nombre d'ONG, je pense qu'il y a une coalition de, de mémoire de plus de 50 ONG associations qui poussent l'Europe à légiférer de, déjà sur les conflict free minerals, donc sur des minerais qui ne viendraient pas de zone de conflit. Donc c'est un, un premier progrès qu'on peut avoir. Après, euh, la mise en place du dispositif de vérification et de traçabilité est long et difficile, mais ils ont partiellement réussi dans la filière diamantaire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans l'électronique. Euh, après, si vous parlez d'opacité technique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe euh, quand on utilise son téléphone, s'il y a euh, des infos qui partent à droite à gauche, là, il n'y a que les, les hackers citoyens, d'une certaine façon, qui peuvent jeter un œil et nous dire ce qui se passe réellement en analysant a posteriori, euh, parce qu'aujourd'hui, à, à ma connaissance, peu de législation dans ce domaine-là. Et sur l'aspect environnemental, après, il faut simplement euh, que la modularité devienne ce qui est demandé par les consommateurs. À partir du moment c'est nous qui avons le pouvoir, consommateurs, à partir du moment où on exige que la batterie soit amovible, que l'équipement dure longtemps, qu'on puisse revenir sur la version précédente de l'OS, que ben, toutes les bonnes pratiques qu'on connaît en éco-conception, qui font durer l'équipement, à partir du moment où nous, consommateurs, nous l'exigeons, euh, que ce soit fabriqué en Chine ou ailleurs dans le monde, n'importe où dans le monde, euh, les fabricants fabriquons ce qu'on leur demande, quoi. quelque part. Et il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons le pouvoir et on oublie un peu trop et on se positionne trop en victime parce que ça nous arrange bien de pouvoir, de pouvoir changer notre, nouvelle, notre vieux smartphone entre guillemets qui a deux ans pour se faire plaisir il euh, y a aussi ça, hein, il faut à un moment il faut être honnête et regarder la réalité et agir en conséquence de ce qu'on sait euh, des impacts environnementaux on tape un peu trop sur les fabricants je pense et pas assez on prend, enfin, les consommateurs ne prennent pas assez encore leurs responsabilités sinon euh, ça n'est pas 100 000 fairphones qui seraient vendus par an ça serait un million Concrètement. Bonjour, j'ai une petite question en fait concernant vraiment les logiciels euh, crypto, -monnaie. crypto monnaie Bitcoin, etc. Euh, donc il y a quand même pas mal d'informations sur Internet, comme quoi ça génère énormément d'énergie. Est-ce que vous avez des chiffres Est-ce que c'est des sujets qui sont qui sont traités par association ou par Green IT alors, euh, l'ordre de grandeur, je crois que c'est 3500 fois plus euh, qu'une transaction euh, standard, je crois, une transaction Bitcoin. C'est lié simplement au mécanisme de la blockchain, j'y connais rien à la blockchain, hein. je répète ce que j'ai vu, lu, entendu. Dans les échanges que j'ai pu avoir d'autres experts spécialistes du sujet, mais à partir du moment où on a des énigmes qui sont longues et compliquées à résoudre, on va avoir beaucoup de temps de calcul. Aujourd'hui, la Chine, notamment, est une des zones dans le monde qui se spécialise sur le sujet, donc il faut de plus en plus de puissance de calcul pour résoudre les énigmes. Et en Chine, c'est essentiellement du charbon qui permet de produire les kilowatts électriques. Donc pour l'instant... Euh, le méca... Je parle du Bitcoin et pas de la blockchain comme mécanisme en général et de tout son intérêt sur la transparence, l'ouverture, sur toutes ces dimensions citoyennes. Sur la dimension environnementale du Bitcoin, aujourd'hui, a priori, c'est assez délétère. Encore faudrait-il euh, faire une vraie analyse de cycle de vie comparative multicritère euh, selon les règles d'ISO 14044 voilà. euh, pour euh, bien regarder des périmètres identiques parce qu'aujourd'hui, on oublie de compter les bâtiments des banques, on oublie de compter tout un tas de trucs au niveau de, euh, des transactions standards et ça range bien euh, les banques et tout le système actuel. Euh, euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que les ordres de grandeur font un peu peur au niveau de la consommation d'énergie et de la quantité de ressources, donc du nombre de serveurs, de CPU, de RAM nécessaires pour euh, miner les bitcoins. Mais il n'y a pas, pas d'initiative particulière, hein, clairement, à ma connaissance. Une dernière question euh, Bonjour, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le smartphone plus durable En ayant un niveau euh, basique-basique Alors euh, déjà sur le téléphone, Heureusement, on a un bon exemple quand même, c'est sur le Fairphone, par exemple, où là, vous avez un téléphone qui a été pensé déjà pour que les matières utilisées soient un peu plus éthiques. Parce qu'en bon, passage, quand même, toutes ces matières sont, sont utilisées, exploitées dans des, matières, dans des, dans des, manières, des manières assez euh, désastreuse. Mais euh, sur, sur le Fairphone en particulier, vous avez aussi la vitre qui va pouvoir... Enfin, euh, tout est, est pensé pour que ce soit modulaire. Donc vous allez pouvoir changer facilement votre batterie, votre vitre si elle est cassée, même l'appareil photo si vous en voulez un vraiment beaucoup plus performant dans quelques temps. Donc il euh, y a vraiment une réflexion et ça je pense que ça va dans le bon sens. Et si justement ce genre de pratique peut permettre d'influencer de, de, un peu le marché parce qu'on voit qu'il y a une demande et que cette demande va vers ce genre de téléphone, donc ça c'est notre rôle aussi, euh, c'est euh, important parce que comme ça on va pouvoir avoir des, avoir des téléphones qui aussi auront des batteries changeables, etc. Après, il faut aussi voir notre usage. Si on a besoin d'un usage très modeste d'un téléphone, il faut se tourner vers les offres qui sont disponibles, j'ai envie de dire un peu low-tech, c'est-à-dire moins, peut-être, performant, etc., mais qui vont répondre à notre usage. Et puis, euh, ensuite, sur les... nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est que les mises à jour de sécurité soient distinctes des mises à jour de commodité. Comme ça, ça va permettre à votre téléphone qui a 5, 6, 7 ans, euh, si vous voulez l'utiliser dans une version basique, de continuer à l'utiliser en toute sécurité. Et vous n'allez pas être bloqué par des mises à jour, euh, juste de commodité ou esthétique. Donc, ça, c'est par exemple, c'est des choses qu'on qu réclame aussi. Et puis, juste pour compléter, le réemploi. Je veux dire, notre smartphone, il est aussi euh, moins impactant pour l'environnement parce que nous, en tant qu'utilisateurs de ces outils, on favorise le réemploi, c'est-à-dire qu'on les apporte dans des endroits où ils vont être collectés pour être remis en état et réutilisés. Donc c'est aussi nous qui bouc bouclons la boucle en fin de première vie. Euh, il si n'y a que nous qui pouvons faire ce geste. Donc il ne faut pas oublier ce geste qui est essentiel. Le réemploi, c'est une des clés fondamentales. Oui, il y a par exemple des sites comme Backmarket, pour ne citer qu'eux, qui font du téléphone réemployé, reconditionné, donc qui remettent à neuf des téléphones anciens, pour vous permettre d'avoir un téléphone moins cher, déjà, et en plus qui a une seconde vie. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue écologique. Et puis, vous avez aussi des sites comme iFixit, qui vous donnent des guides en fonction de la réparabilité des téléphones. Donc, ils vont vous donner des indices là-dessus, et c'est vrai que notre rôle en tant que consommateur, c'est aussi de bien s'informer. Encore faut-il avoir des alternatives pour les téléphones, et puis des, des informations. Mais grâce à des sites comme ça, comme iFixit, on a des informations intéressantes, et puis surtout, ne pas oublier de préparer quand on le peut. Il y a des sites comme SOSAV par exemple qui euh, vous fournissent des pièces détachées avec des tutoriels pour vous expliquer comment changer euh, la vitre vous-même si elle est brisée. Donc il faut vraiment se tourner vers ces solutions aussi si on peut. Merci beaucoup.